Mesdames et messieurs, vous avez remarqué, il fait beau. Et Il y a une météo sur laquelle on a un pouvoir. C'est la météo de nos relations avec les autres. Si vous en avez assez, que les relations restent bloquées, conflictuelles. Si vous voulez, au contraire, arriver à embarquer les gens, les convaincre, les séduire, leur donner envie de bosser avec vous, de venir avec vous. Alors, venez au prochain stage de communication efficace. J'ai une méthode simple qui vous rendra libre, joyeux et efficace dans votre communication. A très bientôt.